C'est Winman, content de vous voir. Euh, vidéo SQDC aujourd'hui. On va faire la review 246 avec le glue de Dubon Select. Très content de vous voir. Euh, quand j'ai vu ça sur le site de la SQDC, j'étais un petit peu excité. Euh, le glue de Dubon Select. Quand j'ai été voir la variété, euh, encore plus surpris variété Gorilla Glue. Écoutez, c'est illégal d'écrire Gorilla Glue, euh, quand la compagnie GG Strain a créé cette variété-là, ils ont appelé ça Gorilla Glue, parce que ça collait beaucoup, il y avait beaucoup de résine, euh, et, mais, il y a une compagnie de colle aux États-Unis qui s'appelle Gorilla Glue, qu'ils ont actionné, qu'ils ont amené en cours, et puis qui ont gagné. Donc, euh, GG Strain a changé leur nom pour Original Glue, ou bien GG4. Quand on regarde sur les flits, toute la description, on ne nomme jamais Gorilla Glue. Seulement au début, on dit Original Glue, a.k.a. Gorilla Glue, a.k.a. GG4. Mais dans tout le texte, là, Original Glue développé par GG Strain est une puissante variété hybride, Bla bla bla. bla. Et puis, euh, à la fin, on met euh, Original Col, je dis traduit en français, GG4 entre parenthèses. Euh, c'est une euh, variété qui est mélangée avec le Kem's, Sisters, Sourdough et Chocolat Diesel. Ça a gagné des prix à Los Angeles en 2014, au Michigan en 2014, et euh, la Coupe de la Jamaïque, High Times, j'imagine, en 2014. Le La vidéo 234, la review 234, j'ai fait le « Glueberry. Et quand on regarde sur le site de la SQDC, le blueberry, eh bien, c'est du gorilla glue, encore une fois, illégal. Avec du blueberry, gorilla-glue avec blueberry. Ici, j'ai seulement gorilla glue. Pourtant, quand j'ai fumé le Blueberry, euh, j'ai goûté le petit goût de bleuette cheap, mais euh, aucun petit goût gazy de gorilla de GG4. Euh, donc ici, là, j'ai gg4 bleuet pis ici j'ai juste gg4 d'après moi là il y a juste un boost là dedans il n'y a pas de gg4 euh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là dedans man. mais si tu enlèves le bleuet de ça il reste plus grand chose me dire donc on va ouvrir ça euh, les taux thc c'est vraiment similaire euh, le blueberry. Un peu plus euh, 17, et 20, 17 et 23 entre 17 et 23 ici entre 16 et 24 donc euh, 8% de jeu ici on a seulement 6% d'écart on va parler du glue ici on va parler du glue 31$ du bon select 31$ euh, terpène dominante euh on sait que ça fait peur cariofilène euh, quand on écoute euh, Winman mais quand vous regardez, là, parce qu'on vous sait que très bien là qu'à la fin du mois d'août, il va y avoir les top 3, top 5 cariofilène, top 5 myrcène. Euh, J'ai commencé à me préparer. Et dans le haut de gamme, euh, dans le Grail, Top Leaf, il y a des produits cariofilène très, très, très intéressants. Donc, cariofilène, ça peut être euh, moins épeurant qu'on pense. On sait hein, que cariofilène, c'est le goût, hein, c'est épicé, poivré en général. Si on regarde un peu les autres terpènes pour nous encourager un peu, euh, c'est très encourageant. C'est très encourageant. Euh, mon fameux duo, mon fameux duo. Par contre, ce n'est pas écrit Myrcène limonène l'inverse. Limonène Myrcène. Euh, arôme naturel terreux. Fournisseur High Park. Si vous aimez mieux Tilray, euh, marque du bon Select. Donc on ouvre ça, on ouvre ça. Vraiment hâte de voir euh, ce qu'il y a là-dedans. Euh, comme je vous dis, je suis sûr qu'il y a seulement un boost. Euh, je pense qu'il n'y a pas de cannabis à l'intérieur. Blueberry, juste du bleuet. Pas de Giorgio Glue. Fait ici, je ne sais pas qu est ce qu'il y a là-dedans. D'après moi, il y a juste un boost. À moins qu'il y ait un boost avec un beau Boveda, ce serait le bout de la merde, man. OK. Oh, il s'ouvre très facilement, j'ai un beau VEDA, sec, sec, sec, dur comme la roche, donc euh, l'efficacité est nulle, ça ne sert absolument à rien, là. il ne sert à rien, c'est fini. Ça... ça sent mauvais, man. peu trop sec. On mettre mes minutes d'approche. Du, du bon select. Euh, on sait qu'Exo, avec leur baisse de prix, depuis le début de l'entrée à la SQDC, Exo, avec leur baisse de prix, se sont vraiment améliorés. Ils ont amélioré la qualité de leur cannabis. Avec leur baisse de prix, vraiment compétitif. Exo, c'est bien du bon, du bon select. I park on a misère à nous sortir du grill. Qu'est-ce qui se passe, man? C'est pas assez de la qualité, ça, pour 31$. Non, il est bien, il est vide. Pas si vide que ça, mais il est fluffy. Il euh, y en a qui disent que c'est à cause que c'est ça, c'est Sativa. Euh, il, il est léger, il est très, très, très léger, euh, il est volumineux, parce qu'il est très léger, hein? il y a beaucoup de, euh, on dirait qu'il y en a beaucoup, euh, pas dense dense dense. c'est le contraire, là, finalement, tu me suis, on va regarder ça à la caméra, mais, comme ici, j'ai une, une cocotte un peu plus belle que les autres, elle est, plus, elle est plus dense que les autres. Les tricônes sont vraiment plus beaux. Euh, la cocotte ici, J'avais-tu l'air de bizarre quand même Elle est vraiment meilleure. Elle est vraiment plus belle. Ça sent vraiment mauvais. Ça sent vraiment mauvais. On est loin là, du Gorilla Glue. Puis la ronde Gorilla Glue. On est. On est à des années lumière, On des années lumière, Ok? Je vais vous montrer ça à la caméra. Cette cocotte-là, elle est plus belle que les autres. ça achetez pas ça. Je ne l'ai même pas fumé, là, mais... Euh, le limonène myrcène n'est pas là. C'est vraiment le cariophilène qui prend toute la place. Vous savez, des fois, euh, la première terpène, elle est jette. Puis, le, le deuxième, troisième terpène, euh, ça va très bien. Tout est cool. Mais là oublie ça, cariophilène first, puis il euh, y a personne qui suit ça en arrière là, il n'y a pas de limonène là-dedans, là. oublie ça, Fait qu'on regarde ça de plus près. On est de retour avec euh, le glue de Dubon Select, écoutez je sais pas si c'est phénotype ou quoi que ce soit, mais ça n'a pas de sens euh, choisir un phénotype comme ça. Prendre, euh, dire que c'est du glue, euh, écrire Gorilla Glue, c'est effrayant. C'est effrayant. J'ai pas hâte de faire le Girl Scout Cookie. Euh, on sait que Winman se l'est procuré. Euh, je suis pas sûr d'être prêt. Vous savez, euh, pour moi, le Girl Scout Cookie, c'est un sujet tabou. Euh, c'est pas tout le monde qui a regardé la vidéo dans la douche. Euh, une vidéo dans une douche, c'est aussi tabou. Donc, euh, c'est un petit peu le lien que je voulais faire. Donc, le Gorrioglou ici, le glou, c'est, c'est, l'arôme n'est pas là, la qualité n'est pas là. C'est-tu parce que c'est fait comme ça du Gorrioglou? Est-ce que c'est fluffy comme ça du Gorrioglou? En tout cas, euh, ce que j'avais pogné euh, sur internet là, grâce à un abonné, euh, ça se comparait pas avec ça. là. Le jour et la nuit. Je vais vous montrer la plus belle cocotte. Et ici, je sais pas si vous allez voir la différence pense que oui. Pense que oui. Ce petit morceau-là, là, il, il est vraiment euh, différent de tout le reste du contenant. Et voilà, ça c'est bien. C est, il est vraiment différent du reste de tout, tout, tout le contenant. Euh, ce bout-là ici, là, il, est, il est vraiment plus dur. Euh, si le cannabis avait été comme ça au complet, euh, j'aurais considéré ça peut-être réussi. Là, c'est sûr qu'avec les produits de souvenirs, là.. Euh... Mais personne qui cote souvenir là, présentement. Là. On sait très bien que Souvenir, c'est la marque. La compagnie de l'heure, présentement. Là. OK. Euh, Est-ce que je filme ce petit bout-là? Non, je peux pas. C'est pas représentatif euh, du contenant. Donc, on va mettre ça de côté. Et puis on se roule un, un glou de Dubon Select. Le glou de Dubon Select! N'achète pas ça, c'est dégueulasse. Je l'ai même pas fumé encore, mais je te dis tout de suite. Écoute, hey, si je te fais sauver de l'argent, euh, abonne-toi à mon Patreon. Un dollar par mois. Un dollar par mois pour m'encourager. Euh, parce que là, là, des 31 dollars de même, là, des blueberry, des glue, euh, c'est de la merde, hein? c'est des 31 dollars. Je aux au poubelle, puis je commence à être écœuré. Encourage-moi, euh, Patreon, 1$ ou 5$, on allume ça. Cette semaine, euh, on va sûrement faire le Girl Scout Cookie. Euh, J'ai aussi d'autres variétés à aller sur mon Instagram pour pouvoir voter, pour choisir quelle va être la prochaine vidéo. Euh, comme le glue ici a gagné à 51% versus 49%, Contre le citrique de Namasté. Il est même pas... Il est dégueulasse. C'est dégueulasse, man. Il est dégueulasse, man. Y a t quelqu'un qui aime ça? Écris dans les commentaires si tu aimes le glue de Dubon Select. Dis-moi, est-ce que le glue de Dubon Select... Goûte à ton GG4 que tu as déjà goûté dans le passé. Écris dans les commentaires ton opinion. Y a-t-il quelqu'un qui aime ce phénotype-là? C'était effrayant. S'il avait pas écrit cariophilin, je t'aurais dit genre euh, Goyol euh, ou Simen... Euh, mm -hmm. Une affaire dégueulasse, man. Une affaire de, de Great White Shark, là. Check ça, man. Le gars, il nous a fourré, non seulement dans Gorilla Glue, dans toutes les chiffres. Ça doit même pas être la bonne terpène qui est écrit là-dessus. Il n'y a pas de myrcène, il n'y a pas de limonène. Il dit c'est terreux. C'est même pas terreux, c'est... Euh... Pas savon à vaisselle, pas lila. Je sais, c'est quoi le goût, man. Il <coughs> a ça dans le genre, le Shark Shock CBD, là, tu sais. Hey, il fait chaud, man. Il fait chaud. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, le glue de bon Select, c'est dégueulasse. Limonène myrcène faux. Gorilla Glue, faux. Pourcentage de THC du glue, 18.83. C'est dégueulasse, man. Encouragement sur mon Patreon, 1$, man. Écoute, c'est effrayant, pis... Pis pas Je fais pas un show en ce moment là. Je fais pas un show, c'est dégueulasse, man. Il est dégueulasse, man. Rêverie, ça c'est bien meilleur, man. Ça, c'est vraiment bon. Rêverie de Santiago. Le Ice Cream Cake là, que j'ai eu là, c'est très bon. Vraiment très bon. Un, vraiment bon goût, là. Euh, cadeau d'un abonné, vraiment bon goût. Hey ça, c'est un, un et quart que j'ai roulé là dans mon euh, papier Skunk Brand. euh c'est... c'est euh, effrayant. C'est effrayant. J'avais goût d'en acheter quatre, sais par la poste. Aïe, ah, aïe, du Gorilla Glue, gros! Je t'achète quatre! Non, man, fais jamais cette erreur-là, man, jamais! Quand t'as jamais goûté au produit de SQDC, elle ne jamais quatre ou huit, man. Oh man, ma flavor, ma flavor! Non, non man, Goody avant, parce que ta flavor, elle va manger une acide volée, là! Parce qu'il choisit jamais le bon terpène. Jamais! Jamais, man! C'est Qu'est-ce qu qu'ils qu font, man? Qu'est-ce qu'ils qu font? C'est effrayant! C'est effrayant! Ok, je te laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo. Va voir mon Instagram, euh, ce que ça donne. Euh, GG4 Gorio Glue, je sais pas trop quoi. Le glue de Dubon Select à 31$. C'est sûr que le glue de Dubon Select va baisser de prix. Il y a personne qui va acheter ça deux fois dans sa vie. Impossible. Parce que quelqu'un qui achète ça, c'est parce qu'il s'attend à avoir du Gorio Glue. Euh, il a déjà fumé un gorgio à son ami. Il en a déjà entendu parler. Il a lu ce sujet. Et il va être déçu, mais pas à peu près, là. Tu comprends-tu, là? J'anticipe un même style de vidéo avec le Gross Cow Cookie. Dubon Select me déçoive. Euh, du bon Select ou du Bon pense à la même affaire. On ne voit plus la différence entre du Dubon et Dubon Select. Pourtant, c'est le haut de gamme du bon Select. Euh, plus dispendieux, wrong! Il y a des produits du bon select qui sont au même prix que du bon. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Euh, problème dans la gamme de prix. Euh, problème dans, dans, dans toutes, ses, dans toutes les, les sphères de la compagnie, j'imagine. Qualité. Euh, OK, je me calme. Considéré hybride. Euh, le buzz. Il buzz pas, man. Je ne l'aime pas pantoute. Je n'aime l'aime pas pantoute. tout. Euh.. Je vais me droguer pour toi pour essayer de te donner un buzz là, mais il me donne chaud, man. J'ai chaud, man. Il me donne chaud, il me fait chier, man. T'imagines qu'il va changer de goût, man. tu dis il m'a mais attendre un peu, il va changer de goût. Non, non, non, c'est pas de même, là. Je pense que je vais mettre 2-3 Boveda, là, pour qu'il puisse voler terpène. Non, c'est une joke. On se calme, on se calme. Ok, pas semblant que j'ai pas dit ça. Pas semblant que j'ai pas dit ça, c'est une joke. Oh my God. Est-ce si que quelqu'un veut me l'échanger? On a-tu dois faire ça? C'est-tu legit, hein? Est-ce que quelqu'un a un GG4 Pamplemousse contre un glue, ici? Hein? Quand même. Non, non, je l'aime vraiment pas. Vraiment pas. Euh, ça faisait longtemps qu'il n'y y avait pas un produit que j'avais détesté comme ça. Euh, depuis que j'ai arrêté les produits Canopy, Tweed, euh, on est quand même plus chanceux dans les arômes, dans les goûts. Euh, quand on a mis de côté cette compagnie-là, Canopy, Tweed, avec des arômes vraiment dégueulasses. Euh, produit après produit après produit, vraiment un cauchemar euh, dans cette période de ma vie de Weedman, quand on essayait des produits tweed euh, bon Select devrait peut-être vendre leur recette à tweed, serait sûrement très intéressé euh, de toute façon ça ne peut pas passer à un produit tweed mais plutôt, euh, je sais pas si ça existe encore Shark Shock CBD euh, du bon Select il avait fait un, un, un, un Great White Shark, je crois. Pas avec du CBD. Euh, on dirait que c'est ça. On dirait qu'il a été modifié. Mais, euh, quelle honte. Quelle fraude. Quelle, euh, c'est pas correct. C'est malhonnête. Euh, hey, du glue. C'est du Gorilla Glue. Oublie ça. C'est dégueulasse. Faut que ça te rentre dans la tête. Là. Faut que tu le saches. Là. Faut que tu le saches, je pas ça, là. Non, t'asseyes même pas, là. T'asseyes pas, man. T'asseyes pas. Si t'asseyes ça, tu me disais même que t'avais raison. Winman, oui, c'est la référence. Winman, oui, c'est l'original. Alright. Euh, on m'a tout faire pour le finir. Je sais pas ce que je vais faire. Euh, je sais pas. J'essaie je de d'échanger avec un de mes amis. Je sais pas. Mais euh, c'était effrayant. C'était effrayant pas de myrcène, pas de limonène, même pas cariofilène, c'est en affaire euh, différent, là, euh... écoute la vidéo, le je l'ai dit tantôt, là, ça ressemble à un genre, euh, un petit goût de shark shock CBD, là, euh, ou je sais pas trop quoi, là, une terpène bizarre qu'on voit rarement, là, euh, qui scrape toujours le cannabis, là. Hey, moi, j'aime ça! En tout cas, je euh... pense que le message a passé, euh, glue de du bon select, on laisse ça ses tablettes. Ciao.